Une sonnette d'alarme. Vraiment, soyons vigilants. Pour ne pas dire, soyez aussi, mais alors très vigilants. Vraiment, si moi j'ai réussi à détecter l'arnaque, ça signifie que quelque part, c'est parce que, c'est même la grâce de Dieu, parce qu'il faut quand on dit que réveillez-vous le matin et priez là. C'est important. Réveille-toi le matin, tu pries. Parce que le jour où tu sautes la prière là, le lendemain, quand tu pries, tu vois la différence de quelque chose qui est passé sous tes yeux et tu n'as pas remarqué. Et le lendemain, tu remarques la chose quand tu finis de prier. Je vous dis, bon, ça c'est pour ceux qui croient, hein, on ne va pas faire la religion. Mais je dis encore, je viens tirer un sonnet d'alarme aux scammers. Attention, il y a un nouveau groupe de personnes qui ont décidé de commencer à faire des scams supérieurs. Il n'y a pas que des personnes, il y a des plateformes. Excusez-moi, je pense que je vais au risque de blesser plus d'un. Il euh, y a déjà un groupe de personnes. Je vais vous citer leur numéro. Je vais les afficher à l'écran tout à l'heure en vous montrant les fausses transactions payeurs Et comment vous pourrez les détecter. Je vais vous envoyer les images. Bref, je vais ouvrir mon compte payeur tout à l'heure sur la machine. Et je vais vous montrer comment les gars ils procèdent un peu pour vous pour embrouiller et jouer sur la vigilance, il vous envoie la capture, vous fait croire que non, euh, voilà, c'est si vous voyez la capture, vous voyez envoyer, mais si vous entrez dans la transaction, vous, vous allez voir que c'est en cours, c'est en processing, et après quelques heures, c'est qu'un seul, donc dès que ça cancel comme ça, vous avez déjà payé la personne, vous faites comment après, vous avez déjà payé, donc c'est comme ça que vous perdez de l'argent, donc moi je me suis rendu compte, qu'il y a pratiquement 3, 400 000 francs qu'on a perdu comme ça, par manque de vigilance. Maintenant, quand on tombe dessus, ceux-là qu'on a pu mettre la main sur eux, je vais dire détecter, ils nous ont bloqué, il n'y a pas de souci, la gendarmerie est à leur trousse. On va vous mettre leur numéro parce que quand on les met en statut, il y a plusieurs personnes qui reconnaissent ces numéros et se sont fait arnaquer par les mêmes personnes. Raison pour laquelle je vais encore vous dire attention au moins cher. Vaudrait mieux travailler avec quelqu'un de fiable, mais même si c'est cher, la fiabilité, ça coûte cher. Sachez-le, la fiabilité, ça coûte cher parce qu'il faut de l'argent pour payer des bureaux. On paie des employés. On paye de l'électricité. Vous n'espérez pas que le dollar que quelqu'un va vous tromper avec à 600, c'est le même dollar que vous allez trouver dans une entreprise qui paie les factures, qui paye les employés à 600. Ce n'est pas possible. Alors, quand vous prenez le risque d'aller vers le moins cher, assumez aussi. Mais, comme moi, je suis toujours gentil, Je vous balance les numéros d'escam à tout à l'heure. Vous allez les voir. Je vais me les faire défiler. Pendant que je parle, ils défileront. Alors... Euh, aussi ça c'est eux, donc ils ont des faux messages perfect money ils ont des faux messages payeurs ça c'est pour les scammers, maintenant il y a des plateformes qui vous trompent il y a quelqu'un qui a dit oh, hi-marketing oh, oh, c'est une plateforme de leur je vais vous dire que je connais quelqu'un que j'ai failli confondre à un scama et même, c'est parce que j'avais sa CNI et que j'ai vu que c'était un responsable que je l'ai contacté pour lui dire mais monsieur, voilà vos transactions ont fait comme ça, comme ça, comme ça donc, à vous de voir, je vous contacte parce que c'est votre réaction qui me dira si je dois mettre votre nom dans la liste sur laquelle la gendarmerie est en train de travailler. Mais le gars, il était d'abord novice, il était perdu, ne réalisait même pas, il ne savait même pas la différence entre le faux payeur et le bon payeur. Il sait qu'il reçoit ses payeurs de la plateforme AI Marketing et quand il les reçoit, il est sûr qu'il a reçu les payeurs et après il les envoie, il se rend compte qu'il a reçu effectivement des paiements. Pour des montants qui ont été annulés. Alors que ces paiements proviennent d'une plateforme qu'on appelle AI Marketing. Voilà. Bon, je dis pas que tout le monde a ces problèmes-là. Mais je dis encore, attention à ne pas vous faire scammer. Mais bon, regardons encore comment ils procèdent. Donc, je vous montre juste euh, comment ça se passe sur la machine. Pour que vous puissiez détecter ces gens-là. Mais vraiment, arrêtez de vous faire arnaquer. supporter de payer cher et de recevoir que de payer moins cher et même pas recevoir ce qu'a dit et tout peut être carrément donc voilà, on se retrouve dans la machine les amis et nous voici sur un de mes comptes payeurs alors on va aller dans historique des transactions je vais vous permettre, je vais vous montrer comment identifier les faux, les faux dépôts donc les amis je vais encore remonter vous voyez vous voyez à ce niveau-ci pour une transaction payée normale, vous allez voir que ce soit en envoi ou en réception, c'est-à-dire quand vous recevez ou quand vous avez envoyé, vous allez, on va ouvrir par exemple cette transaction-ci. Donc, vous allez voir statut success. et un peu. Ça, c'est quelqu'un qui a envoyé ses payées, statut success. On va fermer. On va prendre, par exemple, cette transaction aussi, transfert. Statut Success. Voilà. Close. Maintenant, venons observer cette transaction de ce petit Scama. Vous allez voir statut. Lorsqu'il est en train d'envoyer, quand la personne initie la transaction, vous avez ici euh, Processing. Les transactions de payer sont automatiques. Je dis encore Payer, Payer, c'est instantané. Donc à la minute, c'est confirmé. Donc quand vous voyez qu'un seul attention, vous n'avez même pas besoin de voir que dès que vous voyez processing, attention, dites à la personne que tant que ça n'a pas confirmé, je ne vous paye pas. Et après, quand ça ne confirme pas, avant que ça ne confirme, ça fait un truc comme une horloge ici, qu'on peut dire que c'est en attente, en, en cours. Mais après quelques instants, vous allez remarquer ça va mettre une croix là, tout simplement, une jolie petite croix. Vous voyez là, donc voilà les 10 qu'on a eu à détecter. Vous voyez, après quelques minutes, la transaction est annulée, mais vous avez déjà payé. Quelques instants après, la transaction a annulé, mais vous avez déjà payé. En fait, ils trompent votre vigilance. Pourquoi? Parce que quand ils font une transaction, ils vous envoient la capture. Attendez un instant. Un instant, je vais euh, chercher une capture. Alors, comme je disais, Alors, comme je disais, euh, vous pouvez voir ici le, le, la capture. Quand quelqu'un vous envoie la capture, attendez, je vous montre. Quand il vous envoie la capture, il vous envoie ceci. Voilà comment le scam à vous envoyer capture. Lorsque quelqu'un vous envoie cette capture, c'est des conneries. Ça ne prouve pas que l'argent est dans votre compte. Alors, à défaut, il vous envoie une capture qui ressemble à ceci. C'est-à-dire, son, son agent 95 dollars, c'est en processing. Vous voyez un peu, avec cette icône-ci, au lieu d'avoir un marqué correct, juste là, en vert, le lettre vert. Donc, après, quand il l'envoie, c'est comme ça, il vous envoie comme ça pour dire c'est parti. Et après, quelques moments, quand vous avez payé, allez, ça s'annule, comme vous pouvez voir là. Ça, c'est quelqu'un qui ne savait pas euh, ce qui s'est passé, en fait, et il, dit, il a décidé de rembourser euh, ce qu'il a perçu en plus. Donc, vous voyez que lui, il savait qu'il a fait son retrait à e marketing alors que le retrait arrive et puis ça se campe dans son inbox. Donc c'est un peu ça, quelqu'un vous envoie de l'argent et voilà comment ça apparaît. Pareil, il vous envoie cette capture ici là Je vous dis, allez vérifier dans votre compte. L'argent de paie arrive instantanément. Vérifiez que les dollars sont dans votre compte. À défaut, quand vous ouvrez la capture de ce qu'il vous a envoyé, vous allez voir, c'est bizarre comme ça. C'est en mode exchange money, commande exchange money, protect machine, truc. Bref, et statut, c'est processing. Rien à voir. Donc, faites très attention. Maintenant, les mêmes gens aussi sont super fake money. Vraiment. Voilà, un qui a envoyé une capture hier. Et puis, après, il met la pression pour être payé. Il nous prend pour des fous. Donc, euh, voilà. Ils ont déjà même créé tout un truc pour changer seulement les dates et les horaires et tout. Et alors, le gars met la transaction. Il fait une transaction il s'arrange à ce que la date soit le 12, euh, oui, c'était hier, voilà, voilà, quelqu'un, puis il envoie la capture et il la harcèle pour se faire euh, euh, euh, payer, voilà. Donc, tu regardes ça, un site comme Perfect Money, chaque transaction de votre compte vous fait signe d'abord par email. Déjà, vous ne recevez pas la notification par email. Ensuite, dans votre compte, il n'y a aucune trace de cette transaction, mais le gars, il vous envoie cette capture-ci, Ils sont très forts, ces petits scamas là ils pensent être intelligents aussi. Donc, vraiment, les amis, je vous appelle à la vigilance. Faites attention. Faites attention aux moins chers. Faites attention aux gens qui vous proposent les prix alléchants. La plupart du temps, ils savaient être des scamas. Donc, voilà. J'espère que vous avez bien compris euh les recommandations, comment les identifier, et n'hésitez pas à les signaler à la gendarmerie. Ils ont tout un, un tout un dossier ouvert là-bas. Voilà. Donc, euh, les amis, c'est Diznomba, comme Scama, cœur et on va se dire à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.